Une des raisons pour lesquelles on fait ce type de campagne si importante, c'est vraiment d'identifier des cibles dans les sous-sols à différentes profondeurs dans lesquelles on peut extraire de l'eau chaude pour produire de l'énergie, soit thermique, soit électrique. Un des buts aussi de, de ce programme, c'est d'améliorer les connaissances du sous-sol, le sous-sol profond de Genève, qui jusque-là était insuffisamment connu pour vraiment développer la géothermie de manière durable. Et à ces titres là l'Université de Genève joue pleinement son rôle, puisque non seulement elle nous, nous fait avancer dans ses connaissances, mais elle produit aussi plein d'étudiants de, de, de, et de, de, de gens ce qui en fait répondent parfaitement aux besoins du marché, pour des gens qui connaissent un petit peu le, le sous-sol Genevois et qui sont capables d'être de, de, actifs là-dedans. Donc les masters en géologie qu'on fait ici à Genève, c'est un master en sciences, mais sciences appliquées avec les soutiens du service industriel de Genève, du canton de Genève et beaucoup de sociétés privées qui après en fait, ils donnent des possibilités d'emploi à tous nos étudiants.